Le collectif m'a permis, si vous voulez, moi, de me permettre d'ouvrir euh, mes euh, champs de recherche d'emploi via certains réseaux sociaux et ben, surtout apporter un soutien, puisqu'en fait, parce que peut-être de mode d'emploi depuis pas mal de temps, effectivement, arrive à un moment où on pourrait euh, avoir une baisse et ne plus trop croire en soi. Et, et ce mouvement du collectif derrière pour vous booster a été un, un élan propulseur également.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 Rester soi-même tout Et ne pas chercher à un emploi, aller chercher ce qui vous correspond et ce qui vous plaît. Nous rentrons donc dans cette expérience qui paraît importante, c'est d'utiliser la viralité, la capacité de viralité des réseaux sociaux. Exactement, Sabine l'a très bien souligné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux ne sont qu'un amplificateur du réseau.